Je pense que ce qui m'a amené à la lecture est la rencontre avec les amis de mon père, très passionnés par les écrivains du pays, euh, qui nous faisaient des lectures le soir quand on, quand on partait en vacances ensemble. Ça m'a interpellé par rapport à la langue, au langage, à la façon d'écrire euh, de, de Ramu, euh, euh, différente de celle de Shappa euh, ou euh, de Sandras. Alors bonjour, bienvenue. Bonjour. Bienvenue du coup à la Bibliothèque de la Sala. Un plaisir de vous accueillir ici. Euh, bibliothèque de la Sala qui est une bibliothèque euh, de quartier qui fait partie du réseau des Bibliothèques de la Ville de Lausanne. Les livres m'entourent, surtout les livres de peinture, photographie, bien sûr. J'aime aussi les livres d'essais, j'aime les livres de philosophie. J'ouvre un livre, je lis quelques, quelques lignes et puis comme ça, ça, ça alimente ma pensée. Les livres, je ne les garde pas. Les romans que j'aime, je les offre. Des fois, je les achète même plusieurs fois pour l'offrir à des gens différents. Je n'ai pas le besoin de les garder. Ici, on arrive vraiment dans l'espace de vie de la bibliothèque. Vous voyez qu'on a mis des fauteuils, des tables, les gens ont accès à la machine à café. Là, on va arriver au, au coin des petits. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir encourager et accompagner les jeunes euh, dans la lecture. Mes souvenirs d'enfance de lecture, j'en ai pas beaucoup parce que, comme mon père était photographe, il y avait beaucoup d'images, on est plutôt des visuels. Donc, mon premier souvenir de lecture, ça va être Peddy euh, sur son bateau. Euh. Ben, bien sûr, les bandes dessinées, qui sont un très bon moyen de, de continuer à encourager à la lecture. Et là, on a vraiment ben, Gaston Lagaffe, qui reste un, un très grand classique, toujours, toujours autant euh, demandé. L'endroit où j'ai découvert les livres, et pas une bibliothèque en soi, mais c'était la librairie chrétienne. Et dans cet endroit, les libraires nous laissaient complètement euh, libres, comme dans une bibliothèque au fond. Je m'arrêtais plusieurs fois dans la semaine pour me trouver dans cet endroit où j'ai acheté mon premier livre, le premier livre de peinture tellement je l'ai trouvé beau. Et là, on arrive sur les livres sonores, en fait. Et je trouve que Mélanie avait un très, une très belle formule pour dire que c'est un autre accès à, à l'écrit. C'est exactement ce que j'emprunte à la bibliothèque que j'écoute, quand je peins. J'apprécie infiniment d'entendre de, un roman dans son entier en 2-3 jours parce que j'arrive à comprendre la structure, ça m'apprend aussi beaucoup de choses en tant qu'écrivain, euh, de sentir euh, le rythme, d'où vient l'intrigue, comment elle est arrivée dans l'histoire, euh, des personnages, quels caractérisant, je pense que euh, ça, ça met plus en avant euh, le caractère parfois du personnage euh, directement, c'est pour ça que j'apprécie ça beaucoup. Là on arrive dans les bandes dessinées, euh, adultes. Des collections comme par exemple Le Chat, Le Chat du Rabbin, vous avez peut-être vu aussi euh, celui-là, Lausanne Imaginée, qui a été euh, édité justement l'année passée, sauf erreur, il y a deux ans, et qui donne un peu une image euh, rancobalesque de, de Lausanne, c'est palais de rumines un petit peu en mode Appel de Cthulhu, enfin, moi ça me plaît beaucoup je dois dire. Y... Alors les livres, j'en ai surtout à l'atelier, près de mon lit. Près de mon lit, il y a les romans. Les, les romans prennent une grande place parce qu'ils me plongent dans une autre vie. Ils me permettent finalement euh, d'entrer euh, en, en amitié avec des personnages, avec des peurs qui ne sont pas celles que j'aurais à l'esprit, euh, qui ne sont pas à mon quotidien. Elles permettent en fait euh, d'enlever mon surplus de sensibilité, qu'elles se transforment en autre chose. Et là, on arrive dans, dans le second espace plus de, de lecture et d'études. Et notamment ici qu'on va trouver euh, ben, ce qu'on appelle les monographies, les livres, les biographies sur euh, les grands artistes de peinture et aussi de, de photographie. Je suis très touchée qu'il y ait un livre de mon père, Marcel Imsonde, Histoire d'une image, euh, celle de, qui se trouve sur la couverture. C'est un jeune Russe sans argent qui est obligé d'aller vendre son petit chien en marché. Nos livres, il y a toutes les images ont une histoire qu'il a racontée à l'éditeur. C'est un beau livre. C'est un grand photographe. Et puis bon, bah, tous les bibliothécaires ont un peu des goûts, euh, on va dire personnels. Et euh, ici, à la Sala, on a la chance d'avoir une bibliothécaire qui est très euh, branchée sur la new romance. Elle a, elle a mis en place un petit autocollant avec un, un bisou. Et puis du coup, ça permet à, justement nos, nos utilisateurs, nos, nos lecteurs de, de venir et d'identifier directement où sont les livres de ce genre-là. C'est très lumineux et puis ben, les collections serpentent entre les différentes étagères. Et puis ben, surtout, profiter de cette vue sur le bois de Sauvablin qui est euh, au fil de la saison euh, assez enchanteur, je dirais. La bibliothèque ne représente pas en fait un meuble qui est important pour moi. D'ailleurs, ce que je fais dans ma bibliothèque, c'est que Souvent, je l'arrange différemment parce que j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'énergie dans ma bibliothèque. Il faut qu'elle ait cette énergie d'être vivante, d'être visitée. Donc, euh, périodiquement, j'ouvre mes livres pour, euh, pour savoir ce que j'ai dans cette bibliothèque, pour qu'ils vivent de nouveau, pour apprécier de nouveau, euh, euh, je ne sais pas, un grand photographe, un, un grand peintre. Je leur dois bien ça.